Mesdames et messieurs, je à là, nous retournons encore pour nous capables d'avoir un petit tutoriel sur euh, QuickBooks. Ça, un que nous là sur QuickBooks 21, et ça le tient 2021. Mais nous capables de servir sur n'importe quelle version de Facebook, 2018, 2020, et 2016, etc. Voilà, donc ça nous parle fait jeudi à là, nous va le travail surtout avec les artisans. Les artisans qui gagnent des entreprises qui peuvent factures. Ce que nous allons faire, une méthode que les artisans ont toujours dû faire. ou bien travailler pour les artisans, même qui est comptable, ou artisan, même qui a fait des factures pour les, mais qui nous conseillé de faire facture sur QuickBook. Premièrement, les artisans sont dans l'obligation pour devis avant que et, les une facture c'est normal et devient le plus souvent fournir un une signature là-dedans pour que mon n'est capable de signer devia s'il acceptent les mon capable faire ça voilà donc on très important que nous parlons aujourd'hui là nos fils nous parle apprendre à faire un devis et une facture disons en devis progressive. devis progressif dire que euh, non, nous parlons de faire, je veux dire là, une facture progressive. Facture progressive, ça veut dire que et, au fur et à mesure que le travail a en fait, il y a un pourcentage du travail, il y a un montant d'argent que réalise la là -dessus. Bon, d'une l'autre façon aussi, il y a un contrat sur la garantie de retenue, mais je veux dire ça, nous parlons de nous facture progressive là, Et après, dans l'autre vidéo, nous y une retenue de garantie que et ils sont capables de demander à un artisan et les là-bas, ils de vie. Bon, nous allons commencer à ouvrir un quickbook. Nous la touché le travail sur Zéclair comme modèle. Zéclair compagnie et nous allons ouvrir par exemple la euh, facture. Bon, pour nous permettre d'ouvrir la facture, nous allons commencer par et, et aller dans la préférence pour nous et, et setup et edit préférence et puis nous voilà la eh, question de, eh, facture, eh, eh, eh, estimate, de facture progressive estimer ou bien estimer des factures progressives une compagnie et puis là par exemple c'est si démaqué est-ce que non, nous ne pas faire devis estimer a dit devis nous disons yes et puis dans l'autre côté là elle marque non do you eh, eh, eh, progress in your business a dit est-ce que, eh, est que eh, nous fait des eh, factures Progressive, on a dit oui. Nous avons dit, dit non, s'il on a pas de vie, mais on a dit oui que nous avons de vie progressive. Et puis, nous fait OK. Et puis, qu'on on est là, on fait beaucoup de là. Et puis, nous parlons, aller eh, dans la eh, façon pour nous capable de faire de vie. Par exemple, nous avons un customer. Par exemple, nous avons créé un client exactement pour nous capable de faire de vie progressive pour lui-même. Par exemple, nous prenons une compagnie, nous appelons ABC Company. OK? Et puis, nous, nous mettons AD, si nous voulez, et 37 rue oui, Saint-James, et puis, d'Ivoire Guadeloupe, France, Martinique, Haïti, d'Ivoire Et puis, nous faisons OK. Et puis, nous gagnons, monsieur Alla, facture en dollars. Et puis, nous faisons OK. Et puis, nous allons commencer à créer un premier devis. Là, en tant qu'artisan, nous allons créer un devis. pour lui. Nous faisons un clic droit et puis nous faisons « créer, estimate » ici, en, en bas à droite. Dans « Create estimate », là, nous allons commencer à deux ou et travail artisan que nous sommes capables faire. En gros, c'est nous même qui soit fait. Par exemple, nous mettons peinture. Ok, nous mettons une peinture à 100 euros. Par exemple, nous faisons 10 travaux de peinture pour lui à 100 euros. Et puis, en même temps, aussi, on a garde les listes. Nous, on nous, nous fait, par exemple, KO. Carrelage. nous mettez 10 carrelages à 150, ça fait 1500. Et puis, la maison troisième article encore. Et, par exemple, nous fait finition. Finition, nous mettons la 10 toujours, et puis, on nous... va bah, à 100. Sur exemple, que, bah, Donc, mon sens à dollars US. Et que là, nous ouais, sont les devis normales. Et là, nous allons dans le formatting ici, nous faisons preview. Nous ouais, sont euh, sont normal normales. Si nous voulons changer style là, nous allons changer style là. Mais si nous voulons prendre un modèle différent, nous allons prendre un modèle différent. Mais nous après quand nous sommes capables de télécharger des modèles de devis. Ou bien comment nous sommes capables également de customiser les modèles de devis. Bon, là, on a sous ça, parce pas ça qui intéresse. Donc, euh, nous devons après, pour nous bailler, et puis nous, voyons en bas, ici, avec signature que le client est capable de signer, le modèle de le visa, toujours fait, mon signer et deviner, et de moyen que nous disons que nous sommes d'accord pour être capable de travailler et pour nous-mêmes. Après, maintenant, ça que nous faire, donc, avons essayé de nous fermer. Et, quand nous avons là, nous pas commencer par mon nom. Et des euh, reçus euh, lorsque les commences à payer Non, mais par pourcentage de travaux. travaux sont travaux qui sont assez longs. Et parfois, ils ont en dans 2-3 jours. Ils prend plusieurs mois. Et, et chaque mois, par exemple, euh, nous faisons avancement des travaux. Ce sont des maisons de construction. Et puis, quand y a là, nous avons ben, une partie de facture que nous avons faites. C'est ça que nous les fait pour les suivre. Là, Nous toujours aller nous allons créer la première facture pour nous. Nous fait un clic droit et puis nous fait « créer une invoice normalement. Là, nous allons créer une invoice là. Ils à dit Kounyala, est-ce que eh, nous utiliser même deux visas pour nous faire une invoice là On me dit oui. Et puis nous fait nous eh, un montant à 3500 500 dollars. Nous faisons OK. Kounyala, il trois possibilités pour nous faire. Il y a la première possibilité, soit nous nous payons tout l'argent cash, nous faisons une, une facture à 100% pour lui La deuxième possibilité, nous sommes capables de faire des pourcentages. Si nous faisons par exemple un premier pourcentage de 25% de travaux, la marque marqué 25%. Le troisième pourcentage, nous sommes capables de faire, calculer des, des articles sélectionnés et... Nous appliquons différents pourcentages selon ce que nous faisons. Par exemple, si nous faisons fini à 30%, nous sommes capables de facturer plus haut. Nous avons pourcentage bien distinct. Et si, par exemple, ces services que nous faisons pour nous, nous faisons chaque mois, nous un par à faire différent. Mais là, c'est l'ensemble. Deuxièmement, que nous parlons de travail pour c'est l'ensemble de toute facture nette, de tout travail que on a dit qu'il finit. Et après, on voit autre exemple avec le troisième exemple. Par voilà. exemple, on a dit que nous fait 25% de travaux, on a marqué 25, et puis nous fait OK. Nous dans le facteur, on que le montant de factuel, que nous qui dit 10, on marqué un pourcentage ici, on marqué 25% de pourcentage, et puis quantité, elle prend 2.5. Elle est sous 10, elle prend d'année. Et donc, deuxième étape 5, et puis et à 100%, tape 10, montant quantité que nous faisons. Là, il divisé quantité à carrément, de façon ça, là. nous elle, est assez clairement, montant et assez grand. Là, nous voyons que le montant, montant, montant total est fini, 875 dollars de travaux que nous pouvons facturer maintenant. Bon, là, nous finissons la journée là, nous avons fait les nous, nous, nous faisons fait preview. Nous avons ouais, montant euh, de via et pas de via. Alors, facture, première facture que nous avons maintenant, qui montait là ouais. Mais sur le Libanon, on sort de devis et de factures comparable à dit, entre première partie, à, montant est, estimé de, de via avec montant que nous-mêmes nous faisons ici à là. Par exemple, là, nous faisons 25%, qui venait à 250 dollars, mais pour, pour montant, l'agent initial de, de via, c'était 1000 dollars, nous montait non. Si nous voulons tout, nous sommes capables de sortir. Et nous sommes capables de sortir un rapport de ça que nous sommes capables C'est pour nous toujours sortir ce rapport-là. Nous allons dans Report, nous allons dans Job Time Millage pour faire, et puis immédiatement nous créer pour nous un Job Progressive Invoice versus Estimate. Ça veut dire que une facture progressive contre le devis de la bain. Et puis nous allons là, nous cliquons sur nous-mêmes et puis euh, pour ne pas voir toutes les devises que nous faisons nous non taper A qui va dans hall ainsi qu'ils monteront toutes les devises que nous avons créées et non non ABCA et puis quand leur devis nous industrie. est fait à Kadam Industries mais c'est pas les mêmes qui intéressent nous même ne parlons ABC Company que nous avons fait qui monteront pourcentage que nous faisons que, euh, non, nous remarqué que nous là deux compagnie déjà que l' fait ça et que euh, nous cap appliquer sur une presta pour le capable ballon une vol que nous faire nous remarquer que nous déjà fait euh, une application de euh, de, de estimer là mais nous pourquoi gagner une presta qui beaucoup paraître la donne et donc euh, nous voilà faire ça avant de faire' là les rapport la bas d'ône et, et, et, toujours. nous sommes capables d'aller aller dans view et puis nous fait Hide » et puis il y a par exemple nous dit et, et facture et devis progressif c'est comme ça et puis nous marquons « facture et devis progressif et puis nous fermons et ça là nous pas et puis nous faisons le premier de le bien, non premier facture que nous faisons là. songez que euh, nous allons faire plusieurs factures Par Par exemple, mois, mois prochain que mon ami nous ouvre, hein, mois après, et nous allons faire une deuxième facture euh, même songez que mon premier facture nous, nous déballe 375 dollars. ok, deuxième facture peut-être nous allons baler encore 375 dollars parce que 375 dollars parce que nous faisons 54% de travaux pour lui-même. C'est-à-dire, nous fait 25% en plus. Nous allons dans la facture et puis nous chercher nos clients qui nous voilà ABC, compagnie. Nous avons toujours deux filles qui restaient pendant là. Nous cliquons sur lui, nous fait OK. Et puis, quand nous là, nous allons toujours allé dans la deuxième partie A. Nous allons encore dans 25%. Nous ne pas marquer 50% parce que nous ne pas faire 50%. Nous fait 25% encore pour lui. Donc, 4 fois 25, ça fait 100. Si, par exemple, nous sentions que nous faisons 50%, nous allons marquer 50%, ça fait que 50 plus 25, ça fait déjà 75%. Donc, si nous faisons 50%, le cerveau, il faut marquer 25% parce qu'il débat 25 déjà. On fait OK. Et puis, qu'on y a là, le avons là, dans le nombre de, euh, je parle de article, euh, non, non, notre théorie, toujours 2,50, montant 2,50, et puis prix de, de estimé, c'est-à-dire prix de vie que nous faisons, il y a toujours à 1000, à sauf que nous, nous avons facturé 250 euros pour la partie peinture. Là. Et puis, KOA, nous facturé 375 et 250 pour la finition. Ça, c'est sur l'ensemble de, de vie. Nous avons encore 875 parce que c'est 25% que nous faisons. Okay? Ça, c'est la deuxième partie, facture que nous faisons. Nous sommes capables de visionner pour nous faire facturer à sortie nous voyons que et, voilà, nous faisons sub total 75 et puis balance total et facture, compte de vie, qui ça bah, là. Okay? Donc, nous faisons nous en -y -y -y, et puis y là, nous était en troisième partie. Mais nous capables de garder le rapport que nous voyons, là pour nous voir l'évolution de travail que nous avons fait dans ABC Color. Dans ABC et compagnie. Nous voyons que. Et, et pour, les progresser de 50% de, euh, de, de, de, de, de rapport, on prend et, à, à et devient 3500, et puis et, facture là, de monter à 1750 dollars, facture progressive là, et 50% de travaux réalisés. Bon, maintenant, nous va monter notre dernière étape que nous sommes capables de faire facture progressive là, la dernière façon que nous montré là. Et ça nous fait, nous capables d'aller dans costomber et puis nous prenons ABC Compagnie que nous a fait là. Et puis, dernière facture que nous a dit nous finis à 100% et avec un quatre fois et 25, 25, 25, 25%. Nous avons retiré la, la, la, la éliminé nous avons fait direct et puis nous avons ouvert les, par exemple. Et puis, dans, les, dans édition nous, fais, eh, les là. Et puis, euh, nous avons fait direct factura et puis nous fait et puis nous serviler. Et puis, là qu'on a là, nous allons montrer que de nous avons une dernière étape à faire, nous balions normalement trois factures. OK? Il y a 75-75, on va me ça. Voilà. Et également, et nous pourrons montrer, par exemple, facture ça, nous pourrons montrer comment nous sommes capables faire la dernière étape. Bon, supposons que maintenant, et maintenant et nous allons balions nous a dit que nous allons deuxième façon que capable de rentrer et pourcentage par article ou bien par article. Nous allons encore dans « facture et puis nous cherchons nos compagnons et puis nous montrons que ce travail pas là pour sur le via combien de pourcentages que nous que Là, nous avons le dernier, sa plaque, nous a dit « create invoice for select items or for different percentages of each item, item. ». Nous prenons la troisième partie, nous faisons OK. là nous regardons le tableau, ça. nous voyons que la partie de VIA est plus foncée et la partie factuelle facture est moins foncée. Nous cliquons sur « Show quantité A » pour nous capables quantité Et puis nous « Show %» pour nous avoir pourcentage et puis qu'on y a là, nous, nous gardé par exemple deux VIA les mêmes nest correct. que euh, j'aime faire deux VIA, montant l'argent que les deux noirs, Sauf que qu'on y a là, nous gagne 75% de, euh, qui fait dans tous les trois étapes. Donc y a là, et pour nous, au lieu de nous faire à 25% pour nous finir, il y a là, dit que la partie de la dernière, nous faisons à 10%, nous faisons 15% et nous faisons 5%. Là, et, nous parlons pas parler de la quantité A. Hein? Mais on plus à aller dans le pourcentage d'aller. Dans le pourcentage d'aller, courant, pour là, nous dit, 75%, a dit que là, nous avons fait à 20%. Nous avons marqué 20%, et, et automatiquement, nous avons quantité à 2 et sur 10 que nous avons gagné déjà, là sur 10 ça Et puis là, l'allée nous dit que mon à l'argent, c'est 200 dollars. Deuxième étape là, nous avons dire que nous avons fait 95%, deuxième étape là, nous avons fait 10%. Hein. Au lieu de 25% nous nous et puis troisième étape là nous fait la troisième sous finition, nous fait la 5% ok, nous fait la, la 4 et 20% nous faisons 20% pour nous finir donc ça fait que le montant lui-même là nous fait ok, nous immédiatement une facture à 400$ dollars nous fait que nous parle maintenant et puis nous sommes capables de faire 7 clauses et puis là nous allons aller dans et facture là, nous allons nous nous faire la étape ABC, ABC Compagnie à 86%. Si euh, nous voulons que nos clients nous sommes capables de customiser, nous allons dans le NEM, nous cherchons NEM. Et puis nous allons noir et puis nous allons dans le filtre. Nous dans le filtre. Et puis nous cherchons NEM. Voilà, pardon. Ça dit, on a fait l'affichage de pardon et puis nous, chercher nos compagnons ABC, compagnie. Et puis nous faisons OK. Et puis, l'Ibanon, qu'un dit même seulement, que nous sommes capables de voyer l'envier, et puis d'appeler ça, ABC, compagnie, ici, là. Donc, nous allons devenus là, 86%, que nous sommes capables de suivre l'évolution et de via hein, estimation c'est à 3500 pour réussir là, l'Ibanon, dernier facture à 3025 dollars, et puis... Et pourcentage-là, 46%. Et puis, pour nous capables de finir, y a là, nous voyons le 10 et nous finir ce travaux net. Et nous voyons un on y a, Nous voyons que nous finir tout net les net. Et nous allons faire une facture encore. Et puis, nous fait ABC pour chercher dans le monde. Les banons gagnent, c'est un Et puis, nous dit que nous finissons à 100%. ouais nous fait créer une voix pour 100%. Et puis, nous fait OK. Et puis, nous voyons immédiatement que le bannot, tout le bannot à 100%, mais le montant facture que nous avons là, c'est 475 dollars. Nous fermons, et puis, nous baillons. Alors que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 factures, et parce que c'est dit, à pour le mais nous avons besoin d'un petit montant l'argent, nous baillons. La prochaine fois, nous voyons, par exemple, à chaque facture, ça va faire, et il y a des fois, entreprise que vous faites aussi un contrat de retenue, euh, sous garantie affectée de 5% ou bien de 10%. Ça veut dire que c'est lorsque vous finissez la net que l'agence à côté retenu, non-même, au ballon discount de 5%, et puis on gagne. Pour, euh, et, et pour le barou montant l'argent ça, ça, on va toujours faire le même type de rapport que nous fait faire là on va faire rapport là pour être par exemple tout retenu que vous euh, avez créé pour l'IA et puis qu'on a là à payer pour tout le pourcentage là, mais si toutefois par exemple on ne pas le travail là complètement la retenue ça, ne n'a pas payer parce que c'est contrat. si le travail là pas fini le temps ou bien bientôt c'est si un défaut de travail, retenu ça sont son garantis pour lui-même pour être capable de ne pas payer pour donc, ça, c'est le type de contrat qu'on est capable de gagner avec. Ça, c'est l'eau retenue sous garantie. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est là qu été avec, avec, avec Donc, et, que nous a bah, prêté avec ce travail que nous avons pour toi Donc, songez que, nous nous poussons et like et puis partagez la vidéo hein. Et s'il le faut aussi, abonnez-vous pour qu'on suivre l'autre vidéo qu'on a fait sur QuickBooks là, et 2021. Ou bien, n'importe quoi qu'on là, toujours c'est vous, parce que toutes ces mêmes barrières là. Bonne, soir Bonne soirée à tous et à bientôt.